Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un djoun au bleuet. En fait, le djoun est déjà fait, il est déjà fermenté. Déjà, ce que c'est qu'un djoun, on appelle ça aussi un champagne de kombucha. En fait, c'est comme du kombucha, sauf qu'à la place du sucre, on a mis du miel. Et aussi, euh, même si on pourrait faire un djoun à partir d'une mère de kombucha, ça peut mal marcher parce qu'il y a déjà des levures et des bactéries dans, la, dans le miel. Donc ce qu'on utilise c'est une mère de djoun. Donc une mère de djoun plus du thé plus du miel, ça donne un djoun aussi appelé champagne de kombucha. Et on va l'aromatiser avec un shrub au bleu. Un shrub c'est une macération de fruits dans le sucre et vinaigre. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bon. Et vraiment, c'est un des meilleurs trucs pour aromatiser des kombucha. Donc, vous avez peut-être remarqué, les junes, il y a tout le temps des dépôts au fond. Puis en plus, là, il y a une vieille mère qui s'est déposée au fond. Et la nouvelle mère, en fait, on l'a déjà rangée au frigo. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser à l'intérieur de, euh, de la jarre ici pour aromatiser, avant d'embouteiller, et on va laisser les dépôts au fond. En même temps, on va filtrer. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. De son dégâts. Hop là. C'est bien de ne pas mettre trop de dépôts à l'intérieur parce que les, les dépôts sont chargés en levure et euh, ça pourrait produire un petit peu trop de gaz dans les bouteilles. Là, je vais utiliser la proportion de 250 ml pour, euh, pour un... Là, il y a à peu près un 2 litres. Hein, donc, ça risque d'être quand même pas mal sucré. Donc, ce que je vais faire, je vais euh, prendre une cuillère et je vais y aller au goût. Vous allez voir. Tourou, tourou. En passant, il y a toujours des gens qui, hein, qui nous demandent dans, dans les formations ou sur internet est-ce que c'est correct le métal Avec les fermentations Aucun problème. Du moment qu'il soit inoxydable. Là c'est une cuillère euh, qui ne restera pas trop à l'intérieur, donc il euh, n'y a pas de problème d'oxydation. Je pourrais en rajouter un petit peu. Donc l'idée c'est vraiment, vous pouvez goûter, c'est trouver qu'est-ce qui sera bon au niveau de l'équilibre, hein, acidité. Et sucre quand c'est à votre goût alors là c'est le temps d'embouteiller et ce qui est vraiment le fun là dedans c'est que ce que je vous conseille c'est prendre en note les quantités que vous faites que, que vous dites ah tiens j'ai utilisé trois euh, quarts là c'est plus un 4 5 d'une tasse donc ça fait tant de millilitres pour un 2 litres comme ça la prochaine fois vous pourrez optimiser améliorer votre recette Bon, c'est ça de regarder la caméra et de ne pas regarder ce qu'on fait. Vous allez voir comment faire des, des dégâts et essayer de les rattraper. <rire> ok. Et voilà, le, le djoun est embouteillé. Euh, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais conserver un bouteille. Bah, déjà, je vais rincer ma bouteille. Je vais nettoyer mon comptoir, mais... Euh, je vais rincer ma bouteille et je vais la conserver sur le comptoir à peu près 2-3 jours. Au bout de 3 jours, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la pression comme ça, je vais refermer aussitôt et je vais regarder les bulles monter. L'idée, ce n'est pas de faire. faites pas ça, parce que s'il y a trop de pression, ça va jaillir aussitôt. Ce que vous voulez, c'est juste tester un petit peu la pression et refermer. Mais généralement, 3-4 jours, c'est le, bon, le bon temps et après au frigo. Et euh, C'est vraiment, vraiment le fun comme boisson, le June, surtout en temps des fêtes. Euh, ça se partage bien. Ça se boit facilement, euh, c'est même pas mal agréable tout seul ou en cocktail. Amusez-vous bien